Annabelle a été en résidence sur le territoire du Verdon donc à l'invitation du parc, du parc Régional du Verdon et du Plancher des Chênes, euh, en résidence d'écriture pour son travail et en parallèle de ça euh, elle a proposé des activités, des, activités, des actions de médiation culturelle en tout cas auprès de la médiathèque à OUPS et ensuite Maxime l'a rejoint euh, pour proposer des ateliers donc à l'école primaire de Tourtour, donc ils ont eu des élèves du CE1 au CM2 et euh, avec une classe de 6e du Collège Henri-Nance à Aux. Oh, a... Donc, ce que vous allez voir, c'est un peu ce qu'ils ont récolté comme, euh, comme témoignage sur la vision qu'ont les enfants du monde de demain, parce que c'était le thème de, de, de, de, dans l'appel à projet de la résidence, en tout cas. Et, euh, et donc, voilà, c'est très instructif sur, euh, sur notre monde d'aujourd'hui et de demain. <rire> et. Euh, et du coup, donc derrière, on enchaînera avec une table ronde, donc avec Emmanuel Bayanactam, Agnès Mascarou, animée par marie Armand, des éditions hors Voilà, on vous en redira plus tout à l'heure. Et puis, voilà, so. Lolo, Raphaël, Ness, Léonie Zazou, Momo, Didi, Toan, Samuel, Lou Lola, Yasmine, Taya, Stella, Romy et Kirikou Robin, Kalan, Lisandro, Aito, Manea Emric, Marius, Kilian Elda, Chloé, Mila Sandro, Yannick Lisa, Amanda, Andrea Luna, Damien Hype, gens, <much sentido> alors, aussi, dans champs, ici dans les champs. Ici dans les champs. Ici dans 50 ans. Ici dans 20 ans. Ici dans 100 ans. ans. Ici dans 10 en 000 ans. Ici dans 80 ans, les humains. Ici dans le futur en 3000. Ici dans le futur. Ici dans le train de 2060. Le temps est tellement rapide que j'ai déjà 60 ans. Ici dans le monde volant, le temps est la nuit éternelle. Ici dans 157 ans, nous sommes enfermés dans des cages. Le temps est passé de 24 heures pour les jours à 6 heures. On ne voit plus rien, nous sommes enfermés à l'intérieur. On voit des champs de partout qui ne sont pas cultivés. On voit des hommes à moitié moto à cause des expériences de Poutine. On voit des énormes buildings remplis d'humains. On voit la mer magnifique, les tortues et les baleines revivent. On voit la vie en rose. On sent le vent, le vent, la pluie, la pluie, la forêt. Les pâtes dans un restaurant, la fumée, on sent l'odeur du cramé, on sent rien, on sent mauvais, on sent la mort arriver. On sent la bouse de vache, mais on n'entend pas les vaches. On sent les fleurs, mais on ne peut pas ne pas avoir peur. Mais on ne peut plus conduire, car il y a la végétation. Mais on ne joue pas. Mais on ne voit personne. Mais on ne voit pas le soleil. Mais on ne peut pas arrêter cette guerre. Mais on ne voit pas d'humains, car ils sont cachés. Le sol est bas. Et l'eau est froide, et le ciel est clair, et le ciel est gris, et l'eau est toute noire, et le ciel nous ne le voyons pas, et le ciel est rouge, et l'eau est sous la terre, et l'eau disparaît petit à petit, et le ciel est gris, et le ciel est orange, et l'eau est noire, et le ciel est rempli de voitures volantes, et l'eau est bleu clair, et le ciel est très noir, et l'eau est très jaune, et le ciel fait très peur, et l'eau est très rare, et l'eau est très claire, et le ciel est beau. Ici, caché seul dans le noir, un petit garçon derrière sa porte attend que l'orage s'arrête. Mais les éclairs entourent la maison. Au loin, ses parents essaient de le rejoindre. Ici, caché dans l'armoire, derrière la télé et devant le canapé, au loin de la joie, ici caché derrière les murs qu'il nous reste, ici caché entre les fleurs, ici caché dans la forêt, dans une cabane, ici caché avec les nuages de pollution, Ici caché dans nos étages, ici caché le vrai ciel. Ici caché les vaches derrière les fermes et devant les pissenlits et devant l'eau magnifique et devant la lune et derrière les arbres et devant on voit un singe en train de se gratter. Et au loin les hirondelles du passé. Au loin on ne voit rien. Au loin des chats en train de rigoler dans le jardin rempli de cadavres et de mines. Au loin, il y a un phare qui surveille le building avec des caméras de surveillance et des robots policiers en voiture volante, tout autour. Au loin, rien du tout. Au loin de la mer. C'est un lieu qui fait peur. C'est un lieu féerique. C'est un lieu catastrophique. C'est un lieu génial. C'est un lieu très sombre. Des fois, l'électricité se coupe sans raison. C'est un lieu. C'est un lieu presque vide. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu magique C'est un lieu mécanique C'est un lieu où le petit garçon ne peut plus vivre Et où tout le monde pleure Et où les animaux sont là Et où il y a des habitats riches Et où sur la terre les plantes poussent encore Les plantes parlent Sont mortes Sentent bon Sont mortes Sont comestibles Sont mortes Sont devenues carnivores Sont mortes Sont toutes fanées Sont mortes Les êtres humains sont tristes Les villes sont vides Les êtres humains ne sont pas là Les villes sont petites Les êtres humains il n'y en a pas Les êtres humains Sont vivants Les êtres humains Sont toujours humains Les êtres humains Heureux Les êtres humains crient. Les êtres humains Vivent bien Les êtres humains Ils sont devant et derrière moi dans des cages Les êtres humains Sont sympas Les êtres humains Sont tous partis Les êtres humains Sont sympas Les villes Disparues Les villes Sont vertes Les villes Sont connectées Les villes N'ont plus de nom. Les villes Bougent Presque, elle danse. Les villes. Il n'y en a pas. Les villes. En hologramme. Il ne faut pas être dans l'eau. Il ne faut pas s'en mêler. Il ne faut pas faire la guerre aux robots. Il ne faut pas toucher à tout. Car c'est pollué et c'est dangereux car les robots ont mis des pièges. Il ne faut pas polluer. Il ne faut pas polluer. Il ne faut pas polluer. Il ne faut pas polluer. Il ne faut pas polluer. ne faut pas polluer. Il ne faut pas se révéler, ne pas montrer ses émotions. Il ne faut pas tondre l'herbe qui est si belle. Il ne faut pas sortir du bunker. Il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas crier. C'est difficile de pas le faire. Il ne faut pas avoir d'animaux de compagnie, c'est difficile de les nourrir. Il ne faut ah. pas jeter un déchet, sinon on se prend une amende. C'est difficile d'arroser toutes les plantes du monde, c'est difficile de les calmer, mais il n'est pas dangereux de leur dire ce qu'on pense. « C'est difficile de ne pas aimer, mais il n'est pas dangereux de caresser les guépards. »« C'est difficile de vivre. »« C'est difficile de ne pas bronzer. »« C'est difficile de ne pas craindre les robots. »« Mais il n'est pas dangereux de rester chez soi. Alors il ne faut pas s'énerver. »« Il n'est pas dangereux de parler. Il n'est pas dangereux de sentir la tristesse. »« Et il n'est pas dangereux de faire les courses. »« Il ne faut pas avoir peur. »« C'est difficile de ne pas avoir peur. »« Mais il n'est pas dangereux d'avoir peur à côté de Poutine, » dit Emmanuel Macron. »« Alors Poutine tue Emmanuel Macron.« il n'est pas dangereux d'avoir les idées noires, car nous ne pouvons pas les réaliser. C'est difficile, difficile de, de cohabiter avec tous ces, tous ces gens. Alors nous passons nos journées à, à dormir, discuter, discuter. Dormir. Alors, alors restez, restez pas, pas dehors, alors faites quand même gaffe, gaffe. Alors, alors tout, tout est, est presque, presque parfait. parfait. Alors, le monde est saccagé et, et les robots, robots dominent le monde. Alors, restez comme, comme ça et, et le monde vivra. Alors, alors, ne vous aventurez pas. Alors, alors on, danse on danse pour, pour faire passer, passer le, le temps et on fait, et des, on fait jeux des, des jeux tactiques. Alors, alors les, les humains, humains se cachent dans les bâtiments abandonnés. Alors, alors, si tu es triste, viens sur ma planète. Alors, alors les, les humains, humains manifestent contre le, le président le robot. robot. Alors... alors Faites que, que ça, ça se réalise. réalise. Ici, dans la terre d'Elon Musk, le temps est lent, on ne voit pas le ciel, on entend nos voix résonner, on sent la peur des humains, le sol est rouge de sang, et l'eau ne coule plus des montagnes, et le ciel est noir, ici caché, le monde, derrière la richesse d'Elon Musk. Et devant, l'horrible paysage. Au loin, on voit les murs qui nous entourent. C'est un lieu dangereux, où les cannibales vivent, et où les humains ont peur. Les animaux sont plus là, les plantes sont mortes, les êtres humains se battent, les villes sont hantées par les morts. Car il ne faut pas partir, car Elon Musk nous tuera. C'est difficile de vivre, mais c'est à cause de nous. Alors il faudrait songer à prendre soin de la planète. Ici, dans 3000 ans, nous avons changé le monde et le temps est beaucoup plus long que sur la planète Terre. Et nous vivons très longtemps. On voit et on a vu toutes les choses merveilleuses. Tout ce qu'on arrivera à fabriquer plus tard, toutes les choses qui se sont passées dans le passé aussi, grâce à une machine qui nous refait le paysage qu'on veut, même celui du futur passé. On entend et on a entendu les choses horribles qui peuvent se passer à cause de la pollution, toutes les rumeurs et tout ce qui peut nous émerveiller. On sent presque rien car on a déjà tout vu et tout entendu trop tôt. Du coup, on ne ressent plus rien, ni la joie, ni l'excitation, ni la peur, ni la colère. On ressent que l'ennui. Mais on ne baisse pas les bras. Pour essayer de ressentir quelque chose, on passe notre journée à faire la fête en espérant sourire, mais ça marche rarement. Et le ciel peut changer de couleur grâce à une machine inventée pour nous faire ressentir la joie. Au loin, nous votons la terre. C'est un lieu très calme, qui était pollué, qui maintenant ne l'est plus, mais personne ne veut y retourner. Tout le monde pouvait avoir des sentiments. Il y avait des animaux et des plantes partout, par centaines. Les animaux ont disparu et la machine ne peut pas nous les montrer car personne de notre époque ne les a connus. Les plantes sont nombreuses à des endroits et absentes à d'autres. Les villes sont neutres. C'est difficile de voyager de planète en planète. Alors moi, je vais tout faire pour changer le monde en détruisant les machines. Taya. Une grande liste de remèdes pour un futur radieux. Solitude, rester ensemble, interdire de laisser une personne toute seule, faire des immeubles sans porte, une application de rencontre-amitié, mettre des lumières de partout, créer des robots amis. Les robots dominent le monde. Ne pas inventer des robots avec des sentiments et des moyens d'attaque. Détruire les robots, sauf les robots amis. Interdit de s'abandonner. Acheter des gens. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. Forcer tout le monde. Banquise qui fondent plus. « Faire des murs dessus pour pas que ça fonde. Racisme. Les personnes qui sont racistes, homophobes ou xénophobes, on leur met des avertissements et puis des plus grosses peines au fur et à mesure. Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Les tuer. Les tuer. Trop de travail. Moins de travail. La retraite à 60 ans ou à 55 ans. Mettre en place une école. Du coup, il y aura des médecins. Donner à tous les habitants une trousse avec tous les médicaments. Il n'y aura qu'un seul président et il serait obligé de discuter avec les habitants du monde avant d'appliquer une règle. Trouver une autre planète. Ne pas se reproduire. Démissionner. Changer de vie. Trouver un endroit plus stable. Tuer des gens. C'est bien. Un humain tue le robot président. Acheter du soleil. Acheter des lampes. Plus de président, le peuple décide. Tout le monde soit soi-même. Effacer toutes les bombes nucléaires. Interdire la guerre, sinon peine de mort. Interdire la guerre, sinon peine de mort. On a le droit, mais pas tout le temps. Pas de nuit permanente. Pas d'intelligence artificielle. Être différent. Être égaux. Merci. Bravo. En quatre séances avec les enfants, on leur a d'abord fait débattre sur les sujets du futur qu'ils craignaient ou du futur qui, dont ils rêvent, puis une séance d'écriture où ils ont produit ces textes, et deux séances de création plastique où ils ont fait les, les œuvres qui sont exposées derrière sur un monde du futur craint, enfin une carte d'un futur craint ou souhaité ou un mélange des deux. Euh, S'il y en a qui veulent prendre le texte, parce que certains ont demandé ce matin à la séance de ce matin et on ne les avait pas, et là on en a imprimé quelques-uns, vous pouvez venir les demander à l'accueil via l'ordinateur là-bas, ouais. euh, ou à nous. Euh, et tout de suite il y a une table ronde et on refera cette euh, même euh, séance-là à 16h30. Merci.